Bonjour, je vais vous montrer comment faire une première petite application qui va consister à afficher une image de Coluche et quand on clique dessus, à jouer son appel de septembre 85 qui est à l'origine des restaurants du cœur. On peut démarrer la réalisation ou bien à partir du canevas une petite idée starter qui a été chargée à la fin de la vidéo précédente ou bien en double-cliquant sur le lien qui précède la vidéo dans le cours ou bien en créant un nouvel objet dans les deux premiers cas, l'image de Coluche et la bande-son ont déjà été chargées. Et dans le dernier cas, avec la création d'un nouveau projet, ça sera à vous de charger ces données. Les adresses correspondantes sont données dans le cours et sont rappelées ci-dessus. Pour démarrer, nous allons utiliser la deuxième méthode qui est la plus rapide. Je vais aller à la page du cours, chapitre 2, leçon 2. Je descends vers le lien vers une petite idée comme ça, starter, je clique dessus ça déclenche l'ouverture d'App Inventor et l'accès à cette application qui est disponible dans la galerie je clique sur open the app ok et après quelques dizaines de secondes l'application apparaît voilà quand vous l'utiliserez n'oubliez pas de passer en français le développement de l'application comprend deux parties le design de l'application, où je vais définir l'interface utilisateur et choisir les composants et ressources utilisées. Puis la programmation elle-même, où l'on va définir les comportements associés à chaque événement auquel l'application doit réagir. Alors commençons par la partie design. J'ai ouvert le projet une petite idée starter et je suis passé en français. Ce que je vais faire d'abord, c'est enregistrer ce projet sous un nom différent de manière à ne pas perturber le modèle initial. Donc je fais enregistrer le projet sous, et au lieu de mettre Starter Copy, je vais l'enregistrer sous le nom Une Petite Idée. Et je dis OK. Je suis donc maintenant avec le projet Une Petite Idée et dans l'interface correspondant à la partie Designer d'App Inventor. Dans la colonne de gauche, je vois les ressources utilisables comme les boutons, une case à cocher, etc. Et dans la partie de droite, je vais trouver les menus me permettant de modifier les propriétés de cette interface. Autre élément important à indiquer, c'est que si on appuie sur CTRL ou CTRL on peut zoomer ou dézoomer. De quels composants ai-je besoin pour construire mon application alors pour que ce soit plus facile, je vais afficher un modèle de ce que je veux réaliser dans lequel je vois que j'ai un texte en haut, une image mais qui est en fait un bouton puisque je veux pouvoir cliquer dessus pour jouer le discours de Coluche et ensuite un autre texte ici. Donc je vais prendre un texte qui correspond à la notion de label, je la dépose sur l'écran, je prends ensuite un bouton et je mets un deuxième label j'aurai également besoin d'une ressource pour jouer l'appel de Coluche donc je vais dans les médias et je prends un lecteur qui va me permettre de jouer la bande son comme ce lecteur n'a pas d'interface visible il apparaît en dessous de l'écran dans la fenêtre de designer réglons maintenant les propriétés des différents composants en commençant par exemple par le bouton l'image correspondant à ce bouton, je vais dire dans la colonne de droite que c'est Coluche. Et mon image apparaît. Je vais supprimer le texte pour qu'il n'apparaisse pas en surcharge. Et pour le label au-dessus de l'image, je vais mettre Coluche 26 9 1995. Donc la propriété texte de ce label, on va mettre 26 1985 et la propriété du deuxième label sera cliquer sur l'image voilà, ce que je remarque par ailleurs c'est que mes textes ici sont cadrés à gauche donc dans les composants écran ce que je vais demander c'est que l'alignement horizontal soit centré l'autre aspect c'est que je préférerais avoir un fond noir donc je vais demander que la couleur de fond soit noire mais dans ce cas là il faut que le texte correspondant à mes labels soit blanc donc il faut que je choisisse blanc pour la couleur de mes textes de la même manière pour le label numéro 2 ce que je remarque aussi c'est que mes caractères sont un petit peu trop petits donc je vais demander une taille de caractère 20. voilà et je vais demander aussi ça pour le titre au dessus de l'image voilà une autre information que je dois fournir c'est le nom du fichier son que je dois jouer quand je clique sur l'image alors cette information je vais le donner dans le lecteur ici lecteur et la source en cas de jeu ça sera le fichier coluche 2691985.mp3 voilà j'ai terminé la partie design maintenant je peux passer au bloc je clique donc en haut à droite sur les blocs ce que je dois définir dans cette partie, c'est le comportement de mon application pour chaque événement. Les événements, j'en ai qu'un seul ici, c'est quand je clique sur le bouton. Donc je vais sélectionner le bouton ici et je vois qu'il y a en haut un événement qui s'appelle Quand Bouton 1 clique. Qu'est-ce que je dois faire quand je clique sur le bouton Eh bien, je dois jouer le morceau. Donc je vais dans le composant lecteur et je dis lecteur commencer. Voilà. Et a priori, là, j'ai terminé mon programme. Ce que je vais faire maintenant, c'est le tester. Alors, on va faire ce test, mais pour que vous voyez ce que je fais sur mon téléphone, je vais l'afficher à droite de la fenêtre App Inventor. Voilà, donc ça, c'est le téléphone que j'ai dans la main. Alors, comment faire pour transférer le programme depuis mon PC vers le portable Eh bien, je sélectionne Connect et je clique sur Compagnon AI je vois apparaître une trame et du côté de mon portable je clique sur MIT AI2 Companion qu'on a chargé tout à l'heure ensuite je clique sur scan QR code et je vais mettre mon téléphone devant le flashcode. c'est ce que je viens de faire et il a reconnu ce flashcode et il télécharge de lui-même l'application la voilà donc je vois ici mon téléphone avec l'application que je viens de réaliser je peux maintenant cliquer sur la tête de Coluche si des fois il y a des marques qui m'entendent, je ferai un petit peu de publicité tous les jours. S'il y a des gens euh, qui sont intéressés par sponsorer euh, une cantine gratuite, qu'on pourrait commencer par faire à Paris par exemple, puis qu'on étalerait après dans les grands développements. Alors c'est bien, notre application elle tourne. La dernière chose que je voudrais faire, c'est transférer cette application pour pouvoir partir avec. Et bien pour ça, il faut que je fasse construire donner le QR code pour fichier APK j'attends quelques secondes le QR code apparaît je fais comme tout à l'heure je clique sur le compagnon AI2 je demande le scan QR code je scanne ce code et cette fois-ci au lieu de faire un transfert temporaire il va faire un transfert définitif si bien que quand je vais me déconnecter l'application sera installée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 alors la différence entre les deux essais que j'ai fait, c'est que dans le premier cas, l'application tournait en grande partie sur mon PC mais me permettait des corrections interactives. Cette fois-ci, j'ai téléchargé l'application sur mon portable et j'en dispose en permanence. Voilà, c'était notre première application.